Coucou Youtube Tu vois là les vidéos qu'il y a en dessous Il y a un petit 1v12, celle-ci, vidéo pépite, je vous conseille de la regarder, mais on n'est pas là pour ça. J'ai tellement carré mes teammates qu'ils ont soit déconnecté, soit ils sont restés avec 0 kill. À votre avis, la victoire est-elle possible en un contre 4 Likez, commentez, abonnez-vous. Ah, il est un les ennemis ont peur Tout qui Chaque jour du spectacle, avec la mort de peur. Ah, ils ont Moi j'ai pas, pas de game Parce que t'as pas de manette, hein Et c'était la bonne réponse. Je vais tenter de, de rusher un quizcope, on verra ce que ça donne. Exemple entre un joueur PC et un joueur manette. Quand le joueur PC veut crosser, quand le joueur manette crosse. En vrai de vrai, il faudrait limite faire un montage, tu vois. Tellement c'est, tellement c'est, tellement c'est ridicule, faudrait faire un montage. En vrai c'est marrant. Allez on reprend l'arbalète. faut rentrer des shots. Oh, putain, il s'est cassé les jambes, cet enculé. la Ah, lui il a voulu me baiser, hein. On peut pas dire l'inverse. Je vais essayer de récupérer mon arbalète en cas d'épop. Logiquement, personne vole ça. Horrible joueur au capteur cardiaque. Le rat, discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Il m'en voulait lui hein. <rire> J'ai fait le gamin. Hein. Oh maman. En gros, je vérifiais la fenêtre de gauche quand t'étais à gauche, puis la fenêtre de droite, et quand je vérifie plus la fenêtre de gauche, t'es passé à gauche. Alors que mon équipier était en viseur fixe sur la ligne. Hein. Oh, oh, oh, oh, il se passe quoi On est quasi de travers. Non! La virgule qui s'est mangée, lui! Il <rire> y a Mbappé qui est passé à côté. Par contre, chat, je crois qu'il y Pour eu... l'équipe de Frenchy. C'est ce que c'est mon rêve? De pouvoir m'acheter. Euh... Vous entendez tous les bruits autour de moi Avec mon équipe qui sert à rien Qui est juste à côté Je, je sais que je peux pas compter sur eux Ok Ce qui est ouf C'est qu'ils peuvent encore camper dans la même zone Ils sont bien tu vois Vous avez voulu camper GG La victoire, chat Oui <sne> Il avait pas l'air mauvais, j'étais je, je, je pas, pas sûr, chat. Tes teammates, ils ont quitté. Il en a qu'un qui restait. Sans lui, je serais arrivé à rien, chat.